Frustration, état mental d'insatisfaction d'insatisfaction caractérisée caractérisée par un déséquilibre. Mais entre... tu vas te taire Hey, Comme c'est le Beaujolais nouveau, j'ai pris une bouteille. Bien fait, entre. Beaujolais. Beaujolais. Nouveau Beaujolais Nouveau Beaujolais Hey Beaujolais Nouveau On a pris du Beaujolais Ouais, on a pris ça parce que c'est le Beaujolais Nouveau Frustration Les Brechstas. Papa, je crois qu'ils sont partis. Oui 1 mètre 90. Brin, toi sur la main droite. Euh, euh, croissant de lune, étoile. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille, je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez Je vous chercherai Je vous trouverai Mais je vous Frustration Alors... Il y, a, il y a la page des papillons de l'extrême, puis il y a Facebook, il y a l'Instagram, il, il, il, il, il, il y a Twitter, et il y a, il y a Snapchat. Et aussi, il faut, il faut liker et partager la vidéo, et il faut, faut... à la santé du colonel, aussi, et je partirai pas tant que ça pas liker le bouton. Parce que moi, je vois plus double. Hein faut, faut que tu cliques, sinon moi je... Je dégobille sur tes godasses Chut. Euh.